Une constellation de projets, ça s'adresse à qui Ça s'adresse à toute personne ou euh, à tout collectif qui a envie de faire appel à la méthode pour sentir ce que son projet, qu'il a en tête ou bien qu'il a réellement mené, euh, sa, sa, son activité professionnelle qu'il a envie de lancer ou... Euh, Peut-être un changement dans, dans, sa, dans sa carrière qu'il a envie de lancer, que c'est le moment. Euh, ou bien euh, un, un projet de cœur qu'il aura envie de développer à côté de, de son métier. Euh, en tout cas, c'est toute personne qui a envie de développer ou se pose des questions sur... Euh, quelque chose qui a envie d'émerger ou quelque chose qui est déjà bien, bien établi et qui aurait envie d'un petit coup de pouce pour être boosté.